Salut, c'est Damien. Quand on commence la photographie, il y a des accessoires qui deviennent rapidement indispensables. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo avec les 15 accessoires qui deviennent le plus vite indispensables en photographie. C'est parti. Le premier accessoire que je trouve le plus rapidement indispensable pour moi, c'est le kit de nettoyage pour appareil photo. Un kit de nettoyage que je vous conseille vraiment, c'est le kit AMA. Dans le kit AMA, vous trouvez une poire soufflante, vous trouvez euh, hop, un chiffon de nettoyage et vous trouvez un stylo qu'on appelle un lens pen. Alors, le lens pen, ce qui est bien, c'est qu'il est composé d'un pinceau donc pour enlever euh, des, petits, pff, des petites poussières sur l'objectif, des petites poussières sur la lentille sans la rayer, tout, tout en douceur. Mais il y a aussi, en fait, c'est un... Petit pinceau en fait à plat qui permet de nettoyer les petites taches sans rayer tout en douceur donc ça c'est plutôt sympa et je pense que c'est le kit le plus important en photographie c'est pour ça que euh, je le mets dans, le, dans les 15 accessoires indispensables en photographie donc la poire soufflante le petit chiffon de nettoyage et le lance-plane. moi ce que j'aime bien faire avec le chiffon de nettoyage c'est que je lui associe la lingette microfibre donc en fait la lingette microfibre ça me permet de capturer aussi toutes les poussières donc ça je l'ai toujours dans mon sac à dos et ça c'est top on passe à l'article 2 Clac. évidemment l'un des accessoires indispensables en photographie c'est aussi de ranger son matériel donc un sac de rangement donc moi j'ai opté pour le sac à dos Peak Design euh, Everyday donc en 30 litres et au quotidien j'ai le sac Peak Design Sling 6 litres L'avantage, c'est d'avoir un sac qui nous convienne parfaitement. Donc moi, pour moi, j'aime bien avoir des solutions de rangement faciles, qui peut s'adapter en, en ouverture sur le côté, en ouverture centrale, ou l'ouverture de l'autre côté, évidemment, et un sac confortable surtout. Un sac confortable, que je puisse porter facilement, qui ne soit pas trop lourd, et un sac aussi, évidemment, très accessible, donc qui me permet d'avoir toujours mon matériel à portée de main. Donc ça, c'est vachement important. Donc là, par contre, c'est du haut de gamme. Euh, J'ai décidé de prendre le confort et la praticité euh, très important pour moi. Après, à vous de choisir vous quel type de sac vous voulez prendre. Au début, j'avais commandé, j'avais commencé avec un sac, donc c'était le Kalahari. C'était un sac euh, un peu de baroudeur, mais on trouve facilement des sacs sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Il y a les Amazon basiques, voilà, qui sont très bien pour commencer. Après, à vous de voir comment vous voulez faire évoluer votre matériel. On passe au suivant. Le sac à dos pour ranger son matériel de rangement à domicile. Alors, une fois que je suis chez moi, moi j'ai opté pour un sac à dos qui me permet de ranger mon matériel euh, dans un placard quand je ne l'utilise pas. Par exemple, il y a mes objectifs dedans, il y a, mon, y a des, des kits de nettoyage, il euh, y a mon deuxième appareil photo, voilà. Tout le matériel que je n'utilise pas, moi pour moi, je le mets dans un sac à dos que je range à la maison. L'avantage, c'est qu'il est parfaitement euh, protégé contre la poussière, donc euh, voilà ou euh, des risques, euh, voilà, avec les enfants, on sait jamais s'ils touchent le matériel ou quoi que ce soit, hop, c'est dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, pour faire ça, j'ai opté pour le sac ado Amazon basique Donc, on le trouve sur Amazon. Et du coup, euh, c'est un sac qui permet aussi de se balader avec, facilement. Mais bon, étant donné que j'ai le Peak Design, moi, pour moi, je préfère ranger mon matériel là-dedans. Sachant que là-dedans, il y a des rangements qui sont modulables. Voilà, moi je range mes flashs dedans, je range mes objectifs, je range tout le matériel que j'utilise pas forcément euh, tout le temps. Voilà, donc voilà. Sac à dos, Amazon Basique, pour moi c'est parfait pour le ranger à la maison. Mais c'est aussi parfait aussi pour se promener, il est bien, mais il est moins confortable évidemment que le Peak Design. Le Peak Design il est plus confortable et il est plus pratique à utiliser. Voilà, on passe au suivant. L'un des accessoires les plus indispensables en photographie, c'est la carte mémoire SD. La carte mémoire SD, c'est ce qui permet d'enregistrer toutes les photos dans l'appareil photo. Par contre, euh, bien souvent, elle est négligée par les débutants. Donc, euh, souvent, les personnes achètent une carte SD d'entrée de gamme et du coup, brident leur matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que une carte SD d'entrée de gamme, qu'elle soit sans marque, déjà, constitue un risque de perte d'image. Aussi, une écriture faible, donc, pour copier les photos dedans, une fois qu'on appuie sur le déclencheur, il faut savoir que l'image est enregistrée et copiée dans, le carte, dans la carte SD. Si on prend une carte mémoire SD d'entrée de gamme, bien évidemment, l'appareil photo sera bridé par ses performances. Moi, ce que j'aime bien, c'est la SanDisk Extreme Pro. La SanDisk Extreme Pro, elle a une vitesse d'écriture et très, très bien. Donc, euh, pour moi, c'est les cartes mémoire noires que je conseille toujours aux gens. Avant, j'avais la carte mémoire grise. Donc, c'est la SanDisk Ultra, mais par contre, je me suis rendu compte qu'avec le Fujifilm X-T3, quand je faisais une copie, évidemment, ça mettait plus de temps à copier, à, à copier les images. Et évidemment, cette carte SanDisk Ultra, c'est une carte d'entrée de gamme. Donc, du coup, moi, je conseille souvent la carte SanDisk Extreme Pro. Voilà. D'ailleurs, dans le X-T3, j'en ai deux. Tac. J'en ai aussi une deuxième, c'est la même, en 64 Go. Après, bon, la mémoire, vous choisissez ce que vous voulez. Mais 64 Go sur le XT t 3 ça me permet de prendre 2000 photos à peu près, 1993 je crois. Donc, 1993 photos en RAW. Voilà, on passe au suivant. Alors, les cartes SD, pour les brancher sur ordinateur, il faut un lecteur de carte SD. Donc, moi, j'aime bien utiliser un USB. Donc, du coup, je peux rentrer la carte SD dedans. Donc, j'ai un port SD j'ai un port micro sd du coup ça me permet de mettre la carte dedans tout simplement hop ça me permet de rentrer la carte dedans de la connecter à l'ordinateur et de décharger les images tout simplement il ya divers euh, divers possibilités de brancher donc le de, de récupérer ces images selon le lecteur de carte mémoire. Donc là, j'en ai un autre avec pareil, donc des compacts flash possibles. Donc les cartes mémoire Sony aussi possible et euh, le port USB 3. Voilà donc après euh, vous de choisir. Moi, j'ai choisi la Transcend qui est plutôt bien. Franchement, euh, très, très bien. Pas de souci dessus. Je branche ma carte SD, je la mets dans l'ordinateur et ça me permet de récupérer des images. Voilà donc ça, c'est quand même un accessoire indispensable en photographie. Parce que euh, si vous n'avez pas de port carte SD sur votre ordinateur, et ben vous risquez d'être embêté pour décharger les images. Vous avez aussi la solution de brancher directement l'appareil photo avec un câble USB, donc directement dans l'ordinateur, si vous ne voulez pas opter pour cette solution. Mais moi, je vous conseille vraiment cette petite clé donc, qui permet de décharger les images. Ça ne coûte pas très cher, je vous mets le lien euh, dans la description. On passe au suivant. Alors... Un accessoire indispensable, donc euh, que je considère vraiment dans le top 15, en fait, c'est vraiment le verre trempé. Alors pour moi, le verre trempé, c'est vraiment indispensable pour protéger son écran. Du coup, c'est une plaque en verre qu'on colle sur l'écran et qui réagit de la même manière que s'il n'y en avait pas. Ça permet de les protéger des rayures, ça permet de les protéger aussi, son appareil photo, euh, des chocs éventuels. Ça marche comme sur l'écran d'un téléphone portable, donc du coup... Franchement, il euh, ne faut pas négliger ça. ça coûte même pas, enfin, ça coûte moins de 10 euros et ça permet de protéger son écran euh, d'appareil photo. Donc du coup, euh, ça permet d'éviter de casser son écran d'appareil photo. Donc, du coup, euh, c'est pas à négliger, je trouve que c'est vachement important. Voilà. On passe au suivant. Pour moi, un article indispensable, c'est la télécommande. Tôt ou tard, vous allez acheter une télécommande, c'est sûr si vous faites euh, ne serait-ce que des pauses longues. Donc ça, c'est vachement important. Moi, je l'ai choisi sans fil. Donc là, je suis en train de filmer avec le Fujifilm xh 1 J'ai connecté la télécommande sans fil dessus. Ça me permet de déclencher la vidéo et aussi euh, de la couper. Voilà. Donc en, en photo, c'est pareil. Je peux faire mes pauses longues. Donc euh, j'ai un mode bulbe dessus. J'ai même un mode retardataire dessus. Donc du coup, la télécommande, c'est très vite indispensable. Voilà. Donc après, il existe des télécommandes intervalomètres. Donc c'est des télécommandes qui permettent de faire des time lapse par exemple. Ou alors euh, de déclencher pendant une durée précise euh, une photo qu'on voulait par exemple si on veut programmer la photo pendant 1 minute 30 la déclencher, hop et puis laisser, on peut faire ça donc voilà on passe au suivant un autre accessoire indispensable mais je ne peux pas vous le montrer là euh, parce que j'utilise justement pour maintenir la caméra c'est le trépied, donc tôt ou tard vous allez acheter un trépied, forcément et ce trépied euh, vous, enfin, si vous vous intéressez vraiment à la photo, vous allez acheter un trépied. C'est obligé, parce qu'un trépied, c'est ça fait partie des indispensables d'un photographe. Du coup, si vraiment euh, la photo, ça vous plaît, vous avez des trépieds de toutes les gammes. Vous allez avoir des trépieds euh, d'entrée de gamme, donc euh, qui sont assez légers. Après, on commence à monter sur des trépieds haut de gamme, qui soit sont lourds et robustes, soit sont en carbone aussi, qui sont très légers et très euh, facilement transportables donc après c'est à voir en fonction de vous ce que vous voulez, que vous voulez faire en photo moi j'aime bien avoir un trépied polyvalent qui me permet de, de le transporter partout j'ai choisi le Vanguard 235AB donc ça c'est un bon trépied pour moi je trouve qu'il est petit, il rentre très facilement dans mon sac à dos Peak Design et je pense que euh, c'est très important après c'est un petit budget quand même, ça coûte, une, ça coûte à peu près environ 100 euros. Mais franchement, euh, c'est de l'argent bien investi. En plus, il y a un plateau Arca Suisse qui est compatible avec les accessoires Peak Design. Donc euh, forcément, euh, je pense que ça fait partie euh, des indispensables. Donc le Vanguard 235 AB, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un très bon trépied. On passe au suivant. Article suivant, le petit trépied, donc Manfrotto Pixie Evo. Donc ça... Je trouve que c'est un accessoire qui est rapidement indispensable. Alors, moi, j'aime bien, euh, parce qu'il me permet d'être de de, rentré facilement dans un sac et de pouvoir photographier en, en faisant soit des poses longues ou alors des photos de groupe, tout simplement. Donc, tout simplement, ce petit trépied, c'est le Manfrotto Pixie Evo. Donc, c'est euh, la même chose que les Gorillapod qu'on trouve aussi, Donc, euh, sauf que les pieds sont flexibles. Je vous, je vous mets la photo par ici. Euh, le mat Photo Pixie Evo, je vais coller un petit plateau Arca Suisse qui me permet évidemment hop, de pouvoir mettre tac, mon, mon appareil photo avec le plateau Peak Design. Tout simplement. Le plateau Peak Design, c'est un plateau Arca Suisse. Voilà. Donc pour moi, c'est évidemment un article indispensable au vu. Du faible coût de ce petit trépied, je pense que, franchement, si vous voulez éviter de vous trimballer un trépied, euh, un gros trépied, ça, ça fait vachement l'affaire. Après, il faut l'utiliser, il faut trouver un support sur le quoi poser, sur quoi le poser, mais sinon, c'est très bien. En plus, l'avantage, c'est que, hop, hop, on peut agrandir les pieds et aussi, on peut le plaquer au ras du sol. Tac, vous voyez j'ai fait une vidéo là-dessus je vous mets le lien, normalement il devrait s'afficher par ici et puis euh, vous irez voir ça vous verrez euh, le test que j'ai fait là-dessus voilà. on passe à l'article suivant article suivant les courroies du coup, c'est les courroies de cou. moi j'ai choisi les courroies Peak Design là j'en ai une plus grosse c'est la Peak Design Slide donc du coup la courroie Peak Design elle a un système d'attache qui permet de se détacher rapidement et du coup Hop, elle permet de se clipser rapidement avec le système Peak Design. Du coup, ça se clipse, tac. Du coup, ça peut se porter en bandoulière, ça peut se porter autour du cou et c'est évidemment réglable. Donc réglable en tirant dessus avec un système qui se ferme comme ça. Du coup, la courroie, ça c'est la Peak Design Slide. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça, c'est vachement bien quand on a du matériel qui est lourd. Et ça, je trouve que c'est vachement bien quand on a du matériel qui est léger. C'est la Peak Design Lash. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, je l'ai pris argenté parce que mon appareil photo est argenté aussi. Le X-T3 est argenté. Puis, j'aime bien la couleur silver. Donc, du coup, hop. pareil, le même système et pareil je peux le porter en bandoulière comme ça je peux le porter autour du cou comme ça après c'est vrai c'est à vous de voir en fonction de, de voilà de ce que vous voulez faire j'ai choisi ces courroies parce qu'évidemment je trouve que les courroies d'origine qu'on a en gros écrit canon pentax euh, nikon fujifilm en fait euh, voilà quoi, je me dis, euh, ces courroies, elles sont standards et permettent, de porter son appareil, pardon, et permettent de porter son appareil autour du cou. Et du coup, à force, si on est amené à bouger beaucoup avec son appareil autour du cou, du coup, ça peut faire mal au cervical. Donc du coup, euh, c'est à voir, voilà. C'est à voir vous en fonction de ce que vous voulez faire. Sinon, il y a la petite courroie de main. Donc ça s'appelle la Peak Design Cuff. Du coup, on peut glisser sa main dessus, tac et du coup, on peut toujours avoir son appareil photo à portée de main. Tac. Voilà. Viens, je vais la laisser. Tac. Voilà, voilà pour les courroies d'accessoires. Il y a aussi la Peak Design Clutch. Mais celle-là, celle je l'ai accrochée au Fujifilm X-H1. Du coup, euh, je vous la mets la photo ici et vous verrez comment ça marche. On passe à l'accessoire indispensable, suivant. Un accessoire, pour moi, qui est indispensable, mais peut-être pas pour vous, ça dépend en fonction de ce que vous attendez en photo, mais pour moi, c'est indispensable, c'est la sonde de calibration d'écran. Je m'explique. Si, par exemple, vous avez du bleu sur votre écran, vous travaillez, votre écran est déjà paramétré en fonction de vous, ce que vous lui avez euh, enfin, prédéfini, donc le réglage des contrastes, de la luminosité, voilà. Si vous avez du bleu à votre écran, mais qu'en les transférant sur Instagram, par exemple, ou Facebook, le bleu passe en vert sur votre téléphone. En fait, c'est que c'est votre écran qui est mal calibré. Pareil, l'écran peut avoir euh, une source de saturation élevée et, euh, ou alors faible, on va dire. Et quand vous passez sur les réseaux sociaux, vous voyez votre photo carrément flashy. Cette sonde de calibration, ça permet de calibrer son écran et d'avoir un résultat le plus fidèle possible, en fait, tout simplement. Donc moi pour moi je trouve que c'est indispensable. ça a un certain coût quand même. Je me suis abstenu longtemps euh, d'en acheter une, Donc, euh, parce que voilà, j'ai gardé toujours l'idée en tête d'en acheter une et que j'en avais pas forcément besoin avant. Maintenant j'en ai besoin. Du coup c'est vachement important et moi je vous conseille la Spider 5 Pro. Donc du coup euh, qui a un certain budget quand même avec le logiciel qui est quand même euh, intégré dedans. Donc c'est un logiciel qui est normalement payant. Mais vous trouvez aussi des logiciels gratuits sur Internet. Euh, je ne sais plus le nom exact, je vous mettrai le nom. Mais il y a, il y a un logiciel gratuit aussi qui permet de, de pouvoir calibrer son écran avec cette sonde aussi. Donc, je vous expliquerai tout ça. Article suivant, un accessoire rapidement indispensable en photo. Si vous aimez faire des portraits, c'est le réflecteur, le réflecteur. Je vous montre là, j'en ai un petit avec une surface dorée. Et une surface argentée. Du coup, ça permet tout simplement de réfléchir la lumière, je ne sais pas si vous le voyez là, de façon dorée, donc chaude, ou de façon froide, euh, argentée. Voilà. Du coup, la lumière se réfléchit, et euh, ça permet en fait de déboucher les ombres sur votre euh, comment dire sur votre euh, visage, sur, vos, sur, enfin, sur le portrait en fait, que vous faites, sur lequel vous faites la photo, ça permet de déboucher les sons, ça permet d'apporter une source de lumière qui est qualitative et naturelle en fait tout simplement. Et ça, ça ne coûte pas trop cher, ça coûte une dizaine d'euros sur internet. Moi j'ai choisi la marque Newer Donc euh, ça fait le taf. Ça, c'est un petit trépied de 60 cm. Euh, j'en ai un autre, j'en ai un autre de 80 cm je crois et il y a euh, le noir qui permet de couper la lumière, il y a le blanc translucide qui adoucit la lumière, euh, après il y a le argenté et il y a le doré euh, qui font les mêmes, la même chose que ça. Et l'avantage de ce réflecteur, c'est qu'en fait il se plie facilement et il prend très peu de place. Alors du coup si vous faites des photos de portrait en extérieur ou même en intérieur, hein, vous avez besoin de faire réfléchir un petit peu la lumière. Vous pouvez utiliser ces réflecteurs qui sont super sympas et sont très peu chers. Vous voyez, ils prennent pas de place. Moi, pour moi, je trouve que c'est quand même un accessoire indispensable. Si on aime faire de la photographie et on aime apporter ce petit plus en photographie, je trouve que c'est rapidement indispensable. On passe au suivant. La suite en accessoire indispensable, c'est les filtres. Alors en fait, les filtres, quand j'ai commencé la photographie, je me suis dit, mais à quoi ça sert un filtre de mettre un bout de verre sur l'objectif Je me dis, mais pourquoi faire euh, C'est vrai qu'il y a des résultats qu'on peut avoir en post-traitement facilement, mais il y a des résultats impossibles à avoir. Et notamment avec un filtre de ce type. Tac. Avec un filtre de ce type. Donc c'est un filtre qui est opaque. C'est un filtre ND en fait, qui laisse passer très peu de lumière. Celui-là, c'est un ND1000 et en fait, le ND1000 va bloquer mille fois la lumière. Ça veut dire que en pleine journée, donc si vous faites des photos en pleine journée, il y a, très, très, enfin, il y a beaucoup de lumière et vous voulez faire des pauses longues, ce filtre sera rapidement indispensable. Une pause longue, ça permet de exposer longtemps, euh, plus ou moins longtemps, on va dire son capteur à la lumière et enregistrer tout ce qui se passe. Donc, tous les mouvements, si vous voulez faire des filets de voiture, des choses comme ça. Si vous voulez faire euh, euh, voilà, plein de choses, euh, voilà. bien sûr, il faut de la lumière. Donc, si vous faites des filets de voiture la journée, il faut que ça soit des pauses relativement courtes. Sinon, ils vont disparaître sur vos images. Mais la nuit, vous avez souvent ces traînées lumineuses. Et eh ben, c'est des pauses. Donc, avec ce genre de filtre, ça permet d'enregistrer tous les mouvements qui passent. Mais si vous, vous enregistrez les mouvements qui sont très longs, ils vont disparaître sur vos images. Si vous enregistrez des mouvements... Court avec un filtre de ce type, par exemple quelqu'un qui marche, euh, vous le bloquez à euh, je sais pas un quinzième de seconde, un huitième de seconde avec un genre, ce genre de filtre comme ça, ça permet de l'avoir en mouvement. Voilà. Donc du coup, si vous faites ça sans filtre la journée, vous êtes à un quinzième, un huitième de seconde en pleine lumière dans la journée, euh, votre photo sera complètement blanche. Donc du coup avec ce filtre, ça permet de bloquer la, la lumière mille fois et donc d'avoir euh, les sujets en mouvement. Moi, j'ai opté pour une petite bague d'adaptation. Donc du coup, euh, en fait, je l'avais pris en grand format pour un autre objectif. Et du coup, j'ai plus cet objectif. Donc du coup, plutôt que racheter un objectif euh, et de plus me servir dessus là, j'ai acheté une bague d'adaptation qui me permet de réduire d'une taille. Donc du coup, comme ça, je peux le monter sur mon autre objectif sur lequel je l'utilise. Voilà. Après, pour le filtre ND, euh, Là, celui que j'ai, c'est le AIDA, donc c'est un filtre circulaire. Euh, franchement, c'est bien. Donc euh, j'aime bien, il n'y a aucun défaut sur les images. Je trouve que la qualité est là. Donc après, je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir par vous-même. Et je pense que c'est une bonne marque de filtre. Voilà. Sinon, d'autres filtres. Euh, il y a les filtres polarisants aussi. J'en ai un, mais bon, là, je ne l'ai pas avec moi ici. Mais euh, j'ai d'autres filtres, j'en ai un polarisant. Et le filtre polarisant, ça permet de retirer les reflets sur vos images. Donc si vous avez des, par exemple, vous avez une photo, vous êtes à la mer, vous voyez, il y a, il y a souvent des reflets euh, sur la surface de la mer. Avec ce filtre, vous enlevez les reflets et vous voyez, soit euh, vous avez plus ces petits traits blancs à la surface de la mer, ou soit vous voyez euh, la mer plus transparente. Voilà. Donc euh, c'est pareil si vous êtes face à une vitre, du coup avec ce type de, de filtre, le fil polarisant, vous éliminez les reflets. Du coup, c'est vachement intéressant. Après il y a aussi les filtres de protection donc, euh, du coup, euh, qui protègent les lentilles, donc les objectifs. Euh, moi j'aime bien les filtres de protection Oya MC Protector. Je vous mettrai le lien dans la description pareil. Donc euh, c'est des filtres qui sont très très neutres. Donc ce ne pas des filtres qui filtrent les UV, euh, voilà. Mais c'est des filtres, parce que les filtres UV, j'en vois pas l'intérêt, mais c'est vraiment des filtres de protection qui sont ultra transparents. Et je trouve que c'est euh, vraiment très bien. Voilà, on passe au suivant. Alors pour la suite, euh, je vais vous parler des pare-soleil. Par-soleil, c'est comme les filtres de protection, ça permet aussi de protéger la lentille. Mais le pare-soleil, comme son nom l'indique, va parer le soleil. Du coup, si on a du soleil, enfin si on a des rayons de soleil qui tapent sur la lentille, sans le pare-soleil, je peux avoir, euh, on va dire, des, des des choses qui vont gêner mon image donc des reflets, un petit voile, euh, des reflets parasites, des choses comme ça. Avec un pare-soleil, ça va me bloquer les rayons de soleil et du coup la lumière ne touchera pas. Donc du coup c'est vachement intéressant pour parer le soleil, mais c'est aussi intéressant pour les chocs. Donc du coup euh, si ça tape, évidemment ça touchera pas le verre, voilà. Après moi j'aime bien, pour le fun, Fujifilm ils en font des carrés, du coup celui-là il est en métal, j'aime bien le style donc du coup j'en ai, euh, ai pris un pour euh, j'ai opté pour le carré donc euh, sur ce modèle c'est le 56mm f1.2 voilà on passe à la suite alors le 15 e accessoire indispensable pour moi c'est le flash tôt ou tard si vous vous intéressez vraiment à la photo et que vous voulez apporter ce plus à votre image euh, le flash c'est un sujet qui va revenir très rapidement vers vous Beaucoup ont peur d'utiliser le flash. C'est vrai qu'il faut se former dessus. Il faut apprendre un petit peu à l'utiliser. En ayant un peu de pratique, ça commence à rentrer. Il n'y a aucun souci. Mais le flash, c'est rapidement indispensable. D'ailleurs, vous en avez déjà peut être un euh, sur votre boîtier. Mais souvent, ils sont petits en fait. Et plus ils sont petits, plus l'image sera dure et euh, votre image sera plate. Avec un flash, l'avantage, c'est que je peux diriger la lumière donc face à mon sujet, je peux diriger la lumière au plafond, je peux diriger la lumière hop, sur le côté, je peux faire remontir la lumière sur ce que je veux en fait, sur un mur, sur un plafond, etc. Mais je peux aussi déporter la lumière grâce à un émetteur radio. Donc l'émetteur radio, il va se mettre sur le boîtier. Et quand je l'aurai sur le boîtier, je peux par exemple déporter la lumière sur le côté du sujet, par exemple. Donc ça, c'est super intéressant et c'est ce qui procure les meilleures images en fait, de déporter la lumière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, moi, j'ai choisi les Flash Godox. Donc, celui-là, il est compatible euh, Fujifilm. Donc, j'ai choisi le V862. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais le V862F est compatible avec Fujifilm. Vous avez le V862C, V862N, V862S, donc, donc C pour Canon, N pour Nikon, S pour Sony. Donc, en fait, sont tous compatibles avec tout, euh, toute la gamme. Mais je me suis rendu compte que mon V862F euh, lors d'une sortie photo en fait avec plusieurs photographes euh, il y avait un utilisateur Nikon et en fait il utilisait un flash euh, le même que le mien et du coup le flash c'est aussi connecté au mien donc du coup ça m'a affiché sur l'écran Nikon parce qu'il utilisait un Nikon donc du coup je présume qu'ils sont compatibles entre eux en radio donc euh, le F donc le Fujifilm peut être compatible avec le Nikon, ça il n'y a aucun souci, par contre je crois que ce n'est pas la même griffe, donc du coup euh, si je le mets sur le boîtier, euh, si j'utilise si un Nikon que, j que je mets sur euh, Fujifilm sur le boîtier, je pense qu'il euh, ne marchera qu'en manuel, il ne marchera pas pleinement avec toutes ses fonctions, donc le mode TTL qui est le mode automatique des flashs, voilà. voilà ce qu'il faut savoir. Mais sinon le flash c'est rapidement un accessoire indispensable, peut-être pas tout de suite au début si vous démarrez la photo mais euh, à force à force de pratiquer vous allez vous dire mince il me manque une source de lumière quelque chose comme ça et un flash ça devient rapidement indispensable. Si vous essayez du, de combler ce manque de lumière avec votre petit flash il faut savoir quand même l'utiliser parce que si vous l'utilisez par exemple à pleine puissance ça peut vous bousiller l'image ça peut vous bousiller l'ambiance donc voilà. Alors pour conclure, donc du coup, euh, je vous ai présenté les 15 accessoires que je trouve pour moi indispensables. Euh, ce n'est pas une priorité absolue, hein, vous n'êtes pas obligé de les acheter tous en même temps d'un du, coup. Mais vous allez forcément, à mon avis, si vous aimez la photo, vous aimez pratiquer la photo, vous allez forcément petit à petit vous procurer ce type de matériel. Et je pense que euh, c'est les 15 accessoires franchement euh, les plus indispensables en photographie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Ça permet d'encourager pour la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc du coup, si vous voulez recevoir des notifications sur les prochaines vidéos qui peuvent vous aider à progresser, donc du coup, abonnez-vous et cliquez sur la, la petite cloche pour recevoir cette petite notification. Au moins, vous allez euh, être averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et du coup, euh, comme ça, vous raterez aucune vidéo pour progresser en photo voilà voilà euh, et puis sinon moi je pense avoir tout dit et puis je vous dis à bientôt